En ce moment, sur quoi travailles-tu Alors, en fait, moi, je fais ma thèse sur de l'aide à la décision vis-à-vis -vis du risque d'avalanche. Donc, ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qui est le projet SIM. Et euh, on cherche, en fait, à aider les professionnels à choisir leur itinéraire en montagne, euh, qui est un terrain risqué, soumis aux avalanches. Donc, on cherche à faire de l'aide à la décision. Qu'est-ce que le projet SIM Alors, le projet SIM, en fait, c'est un acronyme pour dire choix d'itinéraire de montagne. Donc, c'est I, M et le E de montagne. Euh, C'est un projet qui, qui se décline en fait sur plusieurs saisons, pas uniquement sur l'hiver. Moi, je travaille sur la partie hivernale, qui cherche à aider les professionnels avec des méthodes d'aide à la décision, à estimer euh, les risques et du coup à choisir leur itinéraire en montagne pour organiser euh, leur sortie. Il existe combien de méthodes de réduction de, des risques Alors, si on prend sur l'ensemble de, des différents pays, en fait, on peut compter 13 méthodes différentes qui sont euh, pour la plupart héritées les unes des autres avec des... Fine différence. Il existe une formule 3x3 qui a été développée euh, dans les années 90, en quoi consiste-t-elle Alors la formule 3x3 c'est Werner Munter, donc je l'ai bien dit, dans les années 90 effectivement, c'est un peu le point de départ de toutes ces méthodes d'aide à la décision. Euh, en fait c'est une analyse en trois temps, au niveau de trois filtres géographiques, d'abord euh, régional, ensuite local et zonal. Donc, qui se font un peu en trois étapes d'une randonnée à ski en fait, hein, en phase de préparation, à l'arrivée sur le terrain et vraiment au niveau de la pente. Donc avec trois critères à prendre en compte successivement, les conditions de niveau météo, le terrain et le facteur humain. Ton but final est de faire de la prévision ou de la prévention Alors prédire les avalanches, c'est un peu utopiste. On ne peut pas dire à tel moment une avalanche va se déclencher à tel endroit sur une pente. Ça prend en compte vraiment de nombreux paramètres. Donc on essaye un peu en s'appuyant sur les connaissances actuelles, sur les conditions passées, ce qu'on connaît, de faire plutôt du coup de la prévention et en aidant les gens, en l'occurrence les guides, c'est pour les professionnels de montagne, à prendre les meilleures décisions possibles une fois sur le terrain en combinant un certain nombre de paramètres. Quels sont les paramètres intervenant dans le déclenchement d'une avalanche Si on veut résumer en six paramètres qui sont ceux notamment de la méthode de vigilance encadrée, c'est une des méthodes qui existe, euh, c'est euh, de prendre en compte le niveau de danger du bulletin d'avalanche euh, qui sont des prévisions, de prendre en compte l'inclinaison des pentes, est-ce qu'il y a une augmentation de température ou de la fonte, est-ce qu'il y a une surcharge nouvelle du manteau neigeux, est-ce qu'il y a une couche fragile dans le manteau neigeux, et du coup les observations euh, d'avalanche récentes qu'on a pu observer sur le terrain. C'est un peu une simplification et en vrai tous ces critères se déclinent dans de nombreux sous-paramètres sous euh, à prendre en compte.